Bonjour mesdames et messieurs, mon nom est JP, bienvenue à de Québec. Aujourd'hui, il est trop tôt le matin, on est à Empire 47, on s'en va essayer, encore une fois, une nouvelle piste. Empire 47 ont été très très généreux avec les nouvelles pistes cette année, avec la pire pirapette pour les enfants. Oh, un petit écureuil, allô! Avec la fameuse descente du coude, qui est une double noire, qui est un institut de beau challenge technique pour les experts. Alors aujourd'hui, on s'envoie va essayer une toute nouvelle piste, la Zombie Wolf, qui se prend juste à la fin de la Belzébrute. Vous avez peut-être remarqué cette piste-là, euh, très en sortant de la Belzébrute, il y avait une euh, petite pancarte sans en construction. Alors c'est ça qu'Empire 47 nous présentait. Fait qu On est tôt samedi matin, il y a des orages qui s'en viennent, on devrait être bon pour la faire avant qu'il mouille. Et je crois qu'elle va être fermée par la suite pour la préserver. Alors, on va aller voir un petit peu qu qu'est-ce qu que ça dit cette piste-là. Encore une fois, si vous appréciez l'épisode d'aujourd'hui, je vous invite à donner un petit « thumbs up » et à vous abonner pour voir plus de vidéos de Freeride Québec. Sur cette magnifique vue, on s'en va essayer ça. Alors, la Zombie woof Une petite montée pas facile pour commencer, qui nous amène dans une piste bleue, donc intermédiaire. Qui fait, selon la pancarte, 4 km, mais j'ai vu Empire 47 dire 4,7 hier. A voir! Oh, un petit peu dénivelé. Ah. Fail! Ah. je pense que c'est à droite. Et pourquoi j'ai des arbres? Ah! Hein? Oh, fais pas chier un matin, toi! Bah! J'espère que j'ai pas sacré devant les enfants. Hein? Non? Chier? Fais pas chier? Ok, sinon c'est bon. Mon gars gagne me les gonfle ce matin. Ok, tout a l'air beau. Ok. On est reparti. Alors, première petite passe de descente. Ha. Oh, C'est amusant. Eh, hey, mon chien garde fait des bruits bizarres. Nice <sighs> Oh nice Oh says Land by <sighs> nice <sighs> <sighs> Eh bien, c'était les hommes, Wouf. Oh, ça va être beau, ça. Wow. Magnifique. Oh, je pense que ça va descendre. Ah. Oh. OK, il faut euh, commettre. Bon, prise 2. Ah. Trop vite. Et voilà. Hop. Hey, pour vrai, c'est la trail pour initier quelqu'un au bike, sit. Sans joke, là. C'est une foutue belle piste pour ça. Un défi technique, euh, je dirais, assez basique. Quelques petits features qui peuvent être un peu plus avancés genre le saut en North Shore qui okay, est style dirt jump, c'est pas pire hop ah oh, nice vous pouvez le sender celui-là il n'y a pas de trou. oh, encore des descente Ah. Fait que c'est ici que notre expérience s'arrête. D'accord. que Ça, c'est notre fin. Ça, ça va être Huron, je crois. Good. Je vais juste vérifier mes dires. Purp purp purp purp purp purp. Pas droit de monter là. Fine. Ouais, pas mal sûr que c'est l'aérone. Tu vas le faire, je vais me là. Alors, bonjour. Merci mesdames et messieurs d'avoir écouté. J'espère que vous avez apprécié la vidéo d'aujourd'hui. C'était la Zombie Wolf ou en tout cas la Première moitié peut-être. Une belle petite piste pour pouvoir euh, initier euh, le chum. Je vais dire le chum en premier parce qu'il y a beaucoup de filles qui à ce Fait que la piste parfaite pour initier le chum qui fait pas de vélo. La blonde aussi qui fait pas de vélo. Les enfants, la famille, whatever. Euh, une crée belle piste avec un petit peu de tout. Montée, descente, quelques roches, euh, des beaux petits virages, quelques sauts en outshore. Et c'est vraiment le fun. Ça fait que sur ça, je vous remercie d'avoir écouté. Si vous avez apprécié la vidéo, vous pouvez donner un petit « thumbs up » et peut-être même vous abonner. Et sur ce, on se voit dans le prochain épisode de Free Ride Québec. Salut, guys! <rire> Je pensais pas me ramasser ici, moi. On est comme au top du... On est comme au top d'Empire 47, au plus loin qu'on peut aller. Bon, on va recommencer à descendre. Si on veut réussir à aller au Mont-Saint-Anne aujourd'hui. <rire> Nice, on va aller explorer euh, des endroits qu'on n'est jamais allés. Ah. Au moins, il ne mouille pas. Oh wow, je me suis pas jinxé, that's cool.